Bonjour. Euh, notre objectif est d'afficher euh, le texte euh, "coucou" hein, avec un prompt qu'on va écrire en langage C. Alors pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle CodeBlocks. Alors la première chose à faire, c'est on va créer un nouveau fichier, donc un file, qui va contenir notre euh, programme euh, en langage C. Donc je commence à écrire ce programme. #include stdio.h Okay. Alors là, la première chose, c'est que je m'aperçois que je n'ai pas la couleur, et euh, mon code il est écrit tout en noir. Donc je vais enregistrer ce fichier-là en faisant file c'est base, je vais l'enregistrer par voilà, mon CDMO et je vais l'appeler au hasard coucou.c, donc mon fichier coucou.c, je fais enregistrer. Là maintenant que CodeBlock sait que c'est un fichier en langage C, bah, il a repéré que cette première ligne, c'est une ligne spéciale, il la met en vert. Donc ça, cette ligne, c'est ce qui nous permettra de pouvoir afficher quelque chose. Alors après, en langage C, on a toujours le int main, avec parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Après, on ouvre un bloc. Je fais un ou deux retours à la ligne. Alors après, qu'est-ce que je vais faire Je vais, donc j'ai dit que je voulais afficher coucou. Donc je mets mon printf, double cote. J'écris coucou. Fin d'instruction, je mets un point virgule, retour à la ligne, et après je mets cette instruction là qui permet de dire euh, à langage C donc de sortir du main, donc d'arrêter l'exécution du programme. Là c'est bien, quand je clique là, je vois que les deux euh, accolades se complètent l'une autre. Quand je clique ici, je vois que les deux parenthèses elles se complètent l'une autre. Donc j'enregistre mon programme, voilà. Et je vais cliquer ici sur le compilateur, donc build pour construire ce programme-là. Alors, là, il est en train de faire... Voilà, donc dans Build Messages, il me dit qu'il n'y a pas d'erreur, pas de warning, donc j'ai fait... je suis très content, j'ai réussi du premier coup. Donc maintenant, je vais pouvoir exécuter mon programme. Donc je fais un run. Alors, hop, je mets la fenêtre, donc on voit qu'on a écrit « Coucou ». Et Ensuite, pour fermer cette fenêtre, donc euh, presser c'est Niki to continue, ou je la ferme sur la croix là j'appuie sur une touche. Donc voilà, je, mon fichier est enregistré, donc je peux, le, je peux le fermer. Je peux aussi fermer euh, DE, réduire code blocks, on va le réduire. Après je vais voir une fenêtre de commande pour essayer d'exécuter mon programme euh, directement. Donc je vais faire Windows R Après quand j'ai fait Windows R j'écris CMD pour avoir une fenêtre de commande. Et dans ma fenêtre de commande, donc je vais faire un démo. Cd, cd. Donc je vais me placer dans le dossier qui s'appelle demo Et je vais regarder ce qu'il y a dans ce dossier Et dans ce dossier, je vois que j'ai mon fichier coucou.exe qui est ici Coucou.c et coucou.exe Donc si je fais un coucou.exe, ça m'écrit coucou D'accord alors maintenant, les fichiers à conserver, donc là, je suis en train d'exécuter directement depuis Windows, hein, sans utiliser CodeBlocks. Alors, si je veux conserver quelque chose, ce sera le coucou.exe pour pouvoir euh, refaire mon programme, euh, réexécuter. Et si je n'ai pas besoin de le réexécuter, mais que je veux juste conserver donc, ce qu'on appelle le source, il faudra que je garde le fichier qui s'appelle coucou.c. Le fichier s'appelle coucou.o, euh, dans un premier temps, c'est le genre de fichier qu'on peut euh, supprimer. Donc, euh, si je veux conserver un fichier, c'est coucou.c. Si je veux conserver l'exécutable sans avoir à réutiliser CodeBlocks pour le compiler, je vais conserver coucou.exe. Sur ce, sur ce, eh bien, je vous dis coucou. Voilà, bon, sur ce, c'est fait. Allez, à bientôt. Au revoir.